Salut à tous. Donc dans ce cours, on va commencer à voir si vous finalement, vous avez bien compris ce qu'on a dit dans les autres cours. En particulier sur Super. Là, l'objectif, c'est de vous faire vraiment réfléchir et, et j'ai un petit test pour voir si vous avez compris. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre Normalement, vous allez repenser à ce que c'est que Super, revoir la recherche des méthodes et réfléchir sur ce que c'est qu'une méthode de classe. Donc ça fait beaucoup pour un petit cours comme ça, mais vous allez voir, c'est assez, assez sympa. Donc, imaginons que j'ai défini la méthode dans la classe dice, que j'ai redéfini la méthode new de la manière suivante. J'ai écrit new, et voilà le corps de la méthode. Je fais inst de point égal super new point, inst initialize, return inst. Et moi, je vais exécuter l'expression dice new. Donc maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, c'est que dans cette expression, à quoi correspond inst à quoi correspond super et à quoi correspond super new Donc je vous laisse 5 euh, secondes pour euh, y réfléchir. Et je vais vous donner quelques petites indications. Donc, ça c'est basé sur mon expérience d'enseignement. Hein. Euh, donc non, super, c'est pas la super classe. Non, il faut, faut vous l'enlever de la tête, hein, celui-là. Non inst n'est pas une instance de la super-classe parce que si c'était le cas on pourrait jamais créer des instances des classes qui sont dessous, hein, ça serait quand même dommage. Donc, qu'est-ce que c'est Donc on va regarder, mais finalement ce qu'on avait dit dans le cours sur super, c'est que super c'est le receveur du message. Super pointe comme self sur le receveur du message. Et ça c'est pas spécifique à, à Pharo, c'est dans tous les langages objets comme Java, C Sharp, Smalltalk. Donc là, le message qu'on avait dit, c'était « dice new ». Donc, quel est le receveur ah ben, là, Syntaxiquement, c'est clair, c'est « dice ». Donc, c'est la classe « dice ». Donc, normalement, avec cette indication-là, vous devriez comprendre un peu mieux. Donc, on va voir. Vous vous rappelez que la recherche de la méthode, comment ça fonctionne hein J'envoie un message à une instance, la « colorade rectangle ». Je cherche premièrement dans la classe « de color rectangle si la méthode en question est définie, là elle n'est ne pas, R n'est pas définie, je la trouve ici, ok, très bien, j'applique la définition que j'ai trouvée sur qui Sur le receveur. Et donc là maintenant vous devez avoir compris ce que fait cette méthode, c'est je vais chercher new dans la classe de la classe DICE, je le cherche et je l'applique sur la classe DICE. Donc, on va voir ça de manière plus précise. Donc, ce que je vous disais, c'était que, de toute façon, dans Pharo il n'y a qu'un seul envoi de message et il n'y a qu'une seule recherche de méthode. Donc, quand j'envoie un message à quelque objet que ce soit, je cherche toujours dans la classe. Je suis toujours ce lien-là, puis ce lien-là. C'est toujours deux étapes aussi. Donc, qu'est-ce que ça donne dans notre système Je vous ai dit, super, c'est le receveur. Ah, bah tiens, le receveur, c'était la classe Dice. Donc, je cherche new dans la super classe de la classe DICE class. Et là, le point clé, c'est que c'est DICE class et pas DICE. On va le voir de manière graphique juste après. Et une fois que j'ai trouvé ce nouveau new, je vais l'appliquer sur le receveur qui était la classe DICE. Qu'est-ce que ça va faire Ça va dire que new que j'ai trouvé quelque part, je vais l'appliquer sur DICE. Donc, ça va créer une nouvelle instance de la classe DICE et ça va l'initialiser. Donc, inst va être ma nouvelle instance, donc 1D et je vais l'initialiser. Et je le rends. Donc si on regarde de manière, de manière graphique, quand j'envoie new à la classe DICE, je cherche où Dans la classe de la classe DICE. Donc je cherche dans, classe, dans DICE CLASS. C'est là que j'ai ma fameuse méthode. Donc qu'est-ce que je dois faire Super, on a dit. Ah bah super, c'est... La classe DICE, c'était le receveur. La preuve, c'était écrit ici. Hein. J'ai envoyé le message à cet objet-là. Donc... Super me dit cherche au-dessus de la classe qui contient l'expression. Donc je cherche au-dessus de la classe Dice class. Donc je cherche ici et quelque part ici, au-dessus, on verra ça plus tard, new et défini. est défini. Qu'est-ce qu'on a dit sur le lookup C'est qu'on trouvait la méthode. On trouve la méthode, elle est définie ici, et on l'applique sur qui Sur le receveur. Donc je l'applique sur dice. Ça va me rendre une nouvelle instance. Donc là, je vais le faire graphiquement. Ça me rend une petite instance, E dice. Et cette petite instance, bah, c'est inst qui pointe dessus. Donc inst est un nouveau dé. Ensuite, je vais envoyer le message initialize à inst. Et je le rends. Donc souvent, vous avez des problèmes avec cet exemple. Parce que cet exemple en particulier est assez retort. Hein, parce que je le fais exprès pour vraiment voir si vous avez compris il va mélanger deux choses. Il va le mélanger super qui est je vais chercher au-dessus de la classe qui contient l'expression super, mais sachant que super c'est le receveur, et en plus new, c'est une méthode qui va créer des objets. Donc là, on voit qu'on est à la confluence de ces deux choses et qu'en général, vous avez un problème à comprendre. Donc moi, je vous suggère de vraiment revoir cette séance, parce que c'est vraiment important de le comprendre. Donc si je répète, super et le receveur du message, qui en fait est la classe Dice dans ce cas-là, je vais chercher au-dessus de la classe Dice class la méthode new que je vais appliquer sur la classe Dice qui était le receveur pour me donner une instance terminale. OK Donc, si on regarde, en résumé, envoyer un message, c'est chercher la méthode dans la classe du receveur, c'est ce qu'on a fait, comme d'habitude, comme toujours. De toute façon, on peut ne peut faire que ça en pharo, donc c'est relativement simple. Maintenant, vous devez comprendre que super, ben, c'est chercher au-dessus de la classe qui contient l'expression super et que super, c'est le receveur et que ça peut être une classe aussi. Mais là, on ne va pas finir. J'ai un autre petit défi pour vous parce que je pense que si vous suivez le cours pharo, c'est que vous voulez un peu avoir des défis. J'ai un petit défi. Imaginons que j'ai la, la définition suivante. J'ai une petite méthode qui me dit rend super espace class égal, égal self class. Alors qu'est-ce que ça veut dire égal égal C'est l'identité de pointeur. Ça veut dire, en fait je demande est-ce que l'objet qui est rendu par l'expression super espace class est le même que l'objet qui est rendu par self égal classe. Donc je définis cette méthode-là, qui, qui va me rendre soit vrai ou faux. Et la question que je vous pose, c'est. Quel est le résultat de a new foo Ça veut dire je crée une nouvelle instance de la classe A et je lui envoie le message foo qui va exécuter ce message. Quel est le résultat et pourquoi bon, Je vais vous laisser chercher parce que celui-là, je ne vous donnerai pas la réponse.